Youtube, je viens de rentrer le plus beau shot à l'arbalète que tu n'as jamais vu sur Warzone Mais active la cloche maintenant, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu fais partie de la famille Bisous Oh merde Oh non, on va me le voler, je le sens Bon oh, il a une super arme Heureusement moi j'ai <rire> Mais non mais GG gros Gros fight Hey, DJ man Hey, GG, man Hey DJ man Hey DJ man Oh DJ man Oh DJ man Oh you DJ man Oh, GG man, GG man. Oh, GG man. You GG man. GG man. Oh DJ man Titi <tousse> Ouais je me suis dit que j'allais faire une game à l'arbalète dans ce mode de jeu super dur chat Mais super intense Intense et dur C'est ça qu'on aime C'est ça qu'on veut C'est ça qui fait plaisir je vous fasse faire, il y a un certain, ils visent. Pfff, elle était bonne ou pas la blague pour toi Manu. C'est une petite patate une patate qui s'était arrêtée sur un quad Mais monsieur patate, qu'est-ce qui vous est arrivé Je suis en train de rouler comme un taré direction le truc où le mec est censé être caché Oui, j'ai été un peu, un peu joueur chat. Il est possible que j'ai été taquin. Celui qui ne me l'a déjà. bla Yanou oh yanou Et puis comme on dit, chat, celui qui lance la pierre, bien souvent il fait des ricochets. Comment on met le plus joli shot d'arbalète de l'histoire de Warzone Est-ce que vous vous rendez compte, les gars Des shots à cette distance sur un mec en l'air. Vous vous rendez compte qu'avec une arbalète à la mire, je viens de faire un putain de shot à 280 mètres 280 mètres Avec une mire dans la tête. C'est... Euh, aimer un texte épique, hein. Je, je te RT et épingle-le. Oh là là là là C'est de la chance ça. Un peu des de deux si tu vois C'est et de la chance Et du talent Parce que si j'essayais pas tous ces mouvements Si je prenais pas autant tous ces risques Est-ce qu'il y a tous ces trucs qui passeraient tu vois Non bien sûr que non faut oser pour rêver la chance c'est le sourire du talent c'est fort joli monsieur punch ce que vous dites hein. si je faisais un 3-6 que je déployais le parachute une seconde avant d'arriver et que je faisais encore un 3-6 avec un oscope hein, qui touche pas et que je retente malgré tout et que je touche pas Je vais mourir les gars en fait J'avais pas tilté en fait ça Exactement hein. Vas-y attends je vais lui accrocher Tu sais quoi si jamais je mets deux nades à côté On bombarde la zone Ouais ouais J'ai un peu bombardé la zone c'est vraiment ce qui me semblait adapté à la situation. Putain, chat, vous vous rendez compte que je viens de mettre un des shots les plus épiques qui y ait jamais eu Si <coughs> quelqu'un cheat, je vais être le premier à le savoir. Le J'ai cru que j'allais crever à cause du script. Je me suis dit, là, c'est la fin. Je suis bloqué, ça te être compliqué là. Le seul truc que je fais, c'est le camé, faire des 3-6 avec l'arba et les défoncer. Oh merde, le voilà que je l'ai raté. Pas de problème, on va terminer. C'est la solution la moins safe. Voilà, je me refais fouler par une STG. Et voilà, qu'est-ce qui se passe Je vais encore lui accrocher une crasse. Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai tiré le shot, je me suis dit, mais c'est complètement impossible un tel shot, tu vois. Comme euh, shooter un mec comme ça, là, c'est... Euh, on est sur de la difficulté de type extrême, tu vois. Oh, il a tiré... C'est marrant, il tire juste à côté des bonbons. Est-ce qu'il est en train de faire une, rot une full rotation pour... Euh, Je suis le meilleur joueur de cette décennie Voilà mon grand dealer Je leur ai tout dit Je leur ai tout dit, chat